Voilà bon Joe, encore une vidéo qui n'était pas prévue il y a quelques jours, mais voilà quand des gros sujets tombent comme ça, je suis obligé de taper dessus. Alors j'écris ces Django vient tout juste de sortir son dernier EP qui s'appelle Tu Moi Mon Amour s'il te plaît. Voilà ça a pas l'air très très joyeux. J'avoue que déjà quand il a annoncé, j'étais pas trop hypé par l'annonce, tout simplement parce que je n'ai ni d'avis fixe sur l'artiste et qu'il donne très rarement des signes de vie. Mais là, son état m'inquiète pas mal et prenez au sérieux ce que je vais dire. Alors bien sûr, loin de là l'idée de faire le psy, je suis pas là pour ça non plus, mais euh, c'est justement en posant sur intracit puis sur celui qu'on va appeler le dernier parce que c'est assez casse couille à prononcer, que je me suis rendu compte que django pourrait être dans un mal être total je dis bien pourrait être parce que même si c'est chaud si mon argumentaire semble construit on n'est ni dans sa tête ni proche de lui on ne se base que sur des tracks je comprends tout à fait ceux qui voient la chose comme du simple surf sur la vibe et trap. Un copien non plus neck feu mais lead pipe mais je trouve que ça va beaucoup trop loin pour être du fake du coup j'ai tourné l'analyse dans ce sens là je vous invite à me partager vos avis constructifs après la vidéo et c'est parti Je fais l'action, elle fait l'action, god damn. Septembre 2016, la carrière de Django est lancée par un buzz autour de Fichu. Un léger bas de buzz aussi, avec euh, une histoire euh, du plagiat sur Nekfeu, qui heureusement pour lui n'aura pas cassé son accélération. Pour en ressortir le plus important, parce que voilà, ça a été déjà vu et revu et que c'est inutile de le répéter, c'est qu'on l'a connu sur des sons très égotrip, blindés de références, de comparaisons, et avec un sacré débit quand même. Très très propre. Je fais l'action, elle fait l'action, god, damn. god damn. 9 octobre 2017, Django signe enfin la sortie d'un EP qu'il nommera Anthracite Sortie qui se fera très tard malheureusement pour un fond et une forme qui ne change quasiment pas On s'attendait tous à une transformation qui nous étonnerait de sa part Sauf que bon, voilà, c'est pas trop ça, grosse perte au niveau d'énergie. Toujours le même style, seule chose qui change, l'ego trip devient petit à petit de l'emotrap J'ai d'ailleurs précisé la date pour d'une part se situer dans le temps Mais aussi pour ceux qui pensent que Django est arrivé juste comme ça dans l'emotrap Grâce à la vibe lancée par la mort de Pip Mais du coup, comme il est mort un mois après l'apparition de son EP alors, on fait comment On a donc un Django qui entre guillemets est sombre petit à petit, qui expose sa peur de la mort. J'ai peur de rester, j'ai peur de partir, est-ce que tu te souviens, J'arrive elle soir ça Sa non-confiance en soi. Dans le miran, j'ai aucune confiance. Ses points faibles. Yeah, femme et whisky sont mes points faibles. Et le plus important, ses troubles dissociatifs. J'ai harakiri mon esprit en deux, je suis victime de troubles dissociatifs. J mais il va y avoir une exception qui va intervenir en plein milieu. Et on en parle tout de suite. Je fais l'action, elle fait l'action. Goddamn. Le son fauve qui lui ne fait partie d'aucun projet. Est arrivé entre anthracite et le son noir. Et si je parle d'exception, c'est parce qu'ici on repart sur du kick Ego trip. Mais très brosson. est l'ambiance plutôt sanglante. Les hi-hats sont plus lourdes que d'habitude. Le flow et le clip sont noirs. Bref, c'est vraiment un son qui gêne. Je suis dans la job, yeah. j'ai mes affaires Yvan là. Les yeah. dans, le froc. Wow. dans ma grotte, tout très comme Arlène de grotte. Bientôt la sur la paumette. indépendant double smic dans la pocket. Donc sa position entre les deux EP qui sont dirigés vers euh, les mots trap me fait plus ou moins penser à une tentative de remonter psychologiquement et qui échoue tout simplement. Et c'est là que vont arriver Noir et son dernier EP. Je fais l'action, elle fait l'action, damn avec Noir, il rentre totalement dans les traps, ça y est, autant sur l'audio que le visuel, et c'est là qu'il va commencer à se confier. Django nous dit que les malades de l'intérieur, seul l'amour pour les guérir. Je suis trop malade à l'intérieur, amour, antidote. Mais dans Nuit, justement, qui est un morceau de anthracite, on apprend que les femmes sont l'un de ses points faibles avec le whisky, du coup là, il est en train de se contredire lui-même sur un point qui lui est vital, et on pourrait s'y penser à une des conséquences de ses troubles. Je fais l'action, elle fait l'action, god damn pour cette EP je vais d'abord aborder la forme puis on verra le fond juste après A première vue avec la cover, son physique, les instrus, tout ça Je pense qu'on s'est tous dit allez ce mec après avoir pompé Nekfeu il va pomper Lil Pip il aura jamais aucun style Truc de malade Au niveau de la musique on a précédemment vu qu'il allait de toute manière progressivement dans cette ambiance là Mais sur l'apparence physique et les tatouages particulièrement c'est dur de rester objectif Sachant que ça fait très très Lil Du coup je me suis posé et je pense pouvoir aussi rejeter ses arguments Après euh, peut-être que je me trompe Une transformation physique telle qu'il aurait volontairement euh, provoqué n'est pas qu'un détail dans une. Une vie ça a de grosses conséquences ça je vous la prends pas c'est pourquoi même les rappeurs ricains comme Lixan par exemple ont déjà une interview s'est fait tatouer jusqu'au visage au moment où ils étaient sûr d'avoir vraiment besoin que du rap pour gagner leur vie et concernant Django sachant qu'il est peu productif qu'il a peu de son sur le streaming je pense pas qu'il puisse vivre du rap et à moins d'être aussi très con je pense pas qu'il prendrait le risque de s'engager dans de nouvelles accusations de plagiat on arrive au point déclencheur avec ce projet d'où la vidéo d'aujourd'hui les textes <tousse> Dans tracit, il évoquait sa perte, ses faiblesses et sa peur de partir. Ici, dès la première traque, il remet justement en question son existence, il ne s'est toujours pas trouvé. Autodestruction est le morceau qui indique qu'un point faible a été touché, l'amour le rend finalement plus mal que jamais. Alors la suite n'est pas moins sombre non plus, la mort n'est plus repoussée, mais attendue cette fois-ci, et il va finir son EP sur une citation assez forte. Je fais l'action, elle fait l'action, Goddam en bref Django n'est plus le même qu'au départ et il semble plus que perdu Son titre Arkane 13 appuie d'autant plus ce point Puisque Arkane signifie une identité cachée, secrète Qui se tournerait même ici vers une identité perdue Puisqu'avec le 13 qui est sûrement une référence à la BD du même nom Mais en scène un personnage amnésique à la recherche de la sienne Après on sait comment il fonctionne, on y communique très peu sur les réseaux On ne sait pas ce qui se passe dans sa vie Mais si sa musique est sincère en tout cas bah, Son cas n'est simplement pas à prendre à la légère Donc j'aimerais vous demander de rester respectueux envers lui Ça fait deux EP que ça prend plein à la gueule N'oubliez pas que Django a été très vite Rattrapé par le succès Il n'a pas pu avoir ce recul que euh, à n'importe quel MC Qui est là depuis 5 ans par exemple Et qui perce maintenant Voilà bon, lui va être euh, beaucoup moins stable là, Je vois des gens aller jusqu'à dire Qu'il fait exprès d'être maigre Pour ressembler à, à Lidpip Ah il y a vraiment de quoi serrer Il y a des gens Waouh Un dernier petit mot N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous Et à vous abonner surtout si c'est pas déjà fait C'est la phrase typique du vidéaste Allez à très vite Ciao les frangos